Enfin, la possibilité d'une mesure du pH sans devoir passer par la calibration. C'est l'offre de Mr. pH. Une mesure de pH rapide, sans calibration, non invasive, dans les processus industriels. On utilise une fibre optique boostée par une molécule fluorescente. Actuellement, la mesure du pH nécessite une calibration qui dépend des solutions de référence, du stockage de la sonde et des procédures de mesure. Chaque étape, obligatoire, est une source d'erreur d'imprécision et de rupture dans les processus industriels. On supprime la calibration avec l'usage d'une fibre optique boostée, d'un spectromètre et d'un calculateur. On a ainsi une mesure rapide, fiable et certaine dans tous les cas. Le premier marché est la mesure du pH, mais on peut étendre à la mesure d'autres composants physico-chimiques. Nous avons accès à une technologie issue des meilleurs laboratoires, un mixte entre les protections mondiales, le brevet, et des secrets bien gardés. C'est la garantie d'une réponse industrielle de qualité. On enlève le risque des sondes de en verre, fragiles et de leurs consommables. On a une meilleure couverture, une meilleure précision que nos challengers. On pourra ajouter des capacités de mesure d'autres molécules simultanément, très rapidement. Le boostage de la fibre est couvert par un brevet. Mais l'atout maître est dans l'algorithme. C'est le cœur différenciant de Mister PH. Trois niveaux de business sont accessibles. Le B2B en marque propriétaire ou en marque blanche sur tous les segments des marchés visés. Une approche SaaS comme des dispositifs anti fraude sur la supply chain alliant capteurs, blockchain et smart contracts. Et bien sûr une expertise avec d'autres molécules sur d'autres segments. Par exemple l'e-santé. Trois phases d'attaque pour ce marché de 4,8 milliards de dollars. L'Europe par l'agroalimentaire et les piscines. Nous avons comme primo contact, Belle Industrie, Aqualabo. L'Amérique du Sud est une extension naturelle de l'agroalimentaire. L'Amérique du Nord avec le vin et les piscines aux USA et l'aquaculture au Canada. La progression du chiffre d'affaires est corrélée à l'ouverture des nouveaux segments. L'algorithme restera en France, c'est l'atout maître à préserver. Ensuite, l'intégration et le SAV doivent être au plus près des marchés. L'ouverture des entités locales suivront les ouvertures de ces marchés. Le produit Mister PH est composé d'une fibre boostée protégée par le brevet, une molécule réagissant aux variations de PH, un spectromètre miniature et une unité de calcul qui a vocation à rester secret pour être intégrée soit dans des unités de calcul, soit dans des processeurs, puis à être intégrée in situ au plus près des clients. Deux années pour arriver aux livraisons clients, une sortie de laboratoire en 12 mois, une réponse au client bêta en moins de 18 mois, une mise sur le marché en moins de deux ans tout en continuant à développer l'algorithme pour d'autres molécules, d'autres mesures et d'autres marchés. Deux années de travail acharné pour atteindre la rentabilité, une étape d'amorçage conjointe avec des business angels et des fonds publics dédiés à la deep tech, une étape de développement et l'étape de croissance pour un produit robuste. Mister PH, c'est l'addition de compétences entrepreneuriales, un savoir-faire d'exception supporté par des laboratoires d'excellence pour un projet à vocation mondiale. Merci d'avoir suivi la présentation de la sonde de mesure sans calibration Mister PH.